C'est comme manger si tu veux, à part je, je peux moins jouer de batterie et pas mourir, quoique. Quoi que. Euh, mais c'est un truc où si je le fais pas pendant un moment, en fait, il me manque quelque chose, je me sens, je me sens pas bien. Quoi. Et quand je me remets à taper et à, à me faire suer derrière mon instrument, bah, c'est bien, je peux respirer un petit moment. Euh, du coup, ouais, moi je suis batteur pour pour Bisous Bisous, euh, pour Cayman Kings, euh, pour Pop -Pom Galli. Euh, j'ai je, travaillé, j'espère je, pouvoir retravailler bientôt avec Ralph Phillips, qui est un, qui est un Londonien. Euh, j'ai travaillé avec Lisa Cuthbert, j'en ai parlé un peu, une Irlandaise, euh, avec qui j'ai travaillé pendant deux ans et qui je suis encore en contact, et qui on espère travailler encore pour parler d'un projet. Mais... La première fois que j'ai fait de la batterie, je devais être euh, tout jeune, je devais avoir une dizaine d'années euh, Peut-être même un petit peu moins que ça Enfin, j'étais je tout jeune, il y a des batteurs qui ont commencé à 4 ans euh, Et je crois que c'était un pote de mon cousin euh, Qui nous avait ramené chez lui, qui jouait de la batterie Et du coup, euh, pff, tu, tu vois un instrument comme ça, moi j'étais encore plus petit que moi tu vois euh, Et juste le fait d'avoir tapé dessus là, je sais pas, tu sens quelque chose derrière cet instrument qui est assez... Euh, euh, assez barbare, entre guillemets, quoi, assez primitif en fait, c'est un truc qui m'a tout de suite attiré euh, et donc j'ai pris un cours d'une heure et genre, je me souviens de, de trop de détails encore quoi Je me souviens du premier beat que j'ai appris euh, euh, qui est le beat tout simple tout tout, ta tout ta euh, Donc j'avais appris ça j'étais fou en fait de sentir qu'aussi facilement on pouvait sentir quelque chose d'aussi fort quoi et donc euh, j'ai un peu mis mes parents en défi en leur disant que j'allais m'acheter une batterie coûte que coûte. Euh, et donc l'année de mes 16 ans, 17 ans, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté en prenant la tête tout le, tout, enfin, tout le temps, quasiment tous les jours à mes parents pour leur dire allez, là j'ai autant d'argent, j'ai repéré une batterie, elle vaut autant et je l'achèterai. Jusqu'au jour où ma mère a craqué un petit peu, un petit peu avant Noël, en fait il y a mon anniversaire qui est juste avant Noël. Du coup elle, elle, elle m'a dit bon ok à ton anniversaire on hein, te un peu d'argent et puis à Noël on ira acheter ta batterie ensemble. quoi. trois semaines je me suis demandé pourquoi j'avais acheté une batterie et puis au bout de trois semaines j'ai eu une espèce de déclic j'ai mon, mon, un de mes meilleurs potes qui a acheté sa première guitare la même semaine où j'ai acheté ma première batterie et du coup on se voyait chez moi toutes les semaines tous les week-ends on tapait euh, bof pendant, pendant deux heures, trois heures, quatre heures jusqu'à ce que les parents ne puissent plus ou que, ou que la police débarque des fois parce que bah une batterie acoustique dans un, dans un petit quartier tu sais moi je grandi dans le, à Ouescale à côté de Roubaix, donc toute maison euh, mitoyenne du début du 20 e là donc forcément, tu mets un coup de caisse claire, c'est tout ton quartier qui l'entend, quoi. Et donc, si tu veux, quand je suis arrivé à la Tech Music School, euh, ce que j'ai appris là-bas, en fait, euh, c'est pas tant de la technique, même si j'en ai j'en ai appris un peu, parce que j'ai beaucoup bossé là-bas sur le reggae, alors moi, j'en je ai rien à faire du reggae, j'écoutais du hardcore, du scrimo, quand je suis parti là-bas. Donc quand j'arrivais, qu'on me dit, tu vas jouer Bob Marley, euh, tu vas jouer, j'en ai fait plein de classiques, j'ai joué du Michael Jackson, euh, j'ai séché pour Shakira, j'ai dit je peux pas, je, je me suis pris un zéro j'ai dit Shakira j'ai pas osé et donc en fait j'ai appris plein de classiques comme ça et ça m'a surtout appris à être, à être discipliné et je me suis rendu compte qu'en 7 ans j'avais accumulé beaucoup beaucoup de techniques euh, et que j'étais capable de faire un tas de choses, parce que j'ai appris plein de rudiments, je j'ai bossé à des tempos quand même assez élevés, par contre j'étais pas capable de faire des trucs très simples, mais de les faire bien, et euh, je m'étais mis en tête que ouais, c'était nul comme riff, que je sais pas quoi, puis en fait quand tu reviens à la base, et que tu joues euh, Billie Jean de Michael Jackson, et que tu te rends compte que tu sais pas jouer le riff le plus simple de la planète à la batterie pendant 4 minutes, c'est qu'il y a un problème en fait. Je suis content d'avoir fait les, les, la Toram Tech très tard, 7 ans après, que, après avoir commencé à jouer, parce que euh, en fait, j'ai développé un tas de choses en attendant qui, qui me sont propres dans ma manière de jouer et que j'ai encore envie de développer. en fait. Et c'est quand j'ai commencé à faire des concerts, vraiment, des, des scènes un petit peu plus belles, à, à partir un peu plus loin en France, voire à l'étranger, où je me suis dit, ah ouais, ouais c'est ça que je veux faire en fait. Quand tu pars pendant quelques jours, que, que tu te pars en tournée un petit moment, que tu rentres chez toi, que tu sens que tu n'es pas aussi bien quand tu es chez toi que quand tu es en tournée. Tu, tu cogites beaucoup. Je me suis dit que j'allais tout quitter et que j'allais faire que de la musique. Donc j'ai tout quitté en un an après être rentré de Londres, donc en 2011, où euh, j'ai fait que ça. Euh, donc j'ai donné beaucoup de cours pendant, pendant une bonne année, euh, vraiment beaucoup de cours. Euh, et euh, en fait je me suis rendu compte que ça me fatiguait aussi et que je prenais pas assez de plaisir là-dedans donc c'était intéressant et puis j'aime bien mais je j'ai beaucoup bossé dans le social donc c'est un, un rapport que j'aime bien l'enseignement et puis si je fais de la scène c'est aussi pour transmettre quelque chose et recevoir quelque chose aussi du public et c'est ce que je retrouvais à travers les cours et après je me suis rendu compte que vraiment ce qui m'intéressait c'était pas, euh, pas les cours, c'était pas la transmission par les cours c'est la transmission qui est vraiment humaine c'est pas enseigner vraiment, c'est plutôt partager des émotions euh, nous jouer au volume auquel on joue avec bisons Bisous par exemple dans les endroits où on joue, c'est politique. Euh, on le dit, c est, c est, pour le groupe, c'est pas politique, mais moi je vois un aspect politique. Euh, parce qu'on veut foutre des trucs en l'air, quoi. Parce qu'on veut dire aux gens, euh, tu t as vu cet endroit là, c'est la ville, toi t'es habitant de cette ville, donc c'est à toi cette place. Donc si tu envie de crier maintenant, si tu de te rouler par terre là, bah fais-le en fait. Donc bah voilà, moi moi je vais pas taper des flics dans la rue, euh, je tape mon instrument, euh, je crie dans un micro et, euh, et je parle aux gens en fait. Et, euh, et puis bah, voilà, je parle comme ça, comme je viens de parler. Et... Et j'espère qu'on a tous cette hargne-là, tu vois. Et c'est pas, pas la violence pour être violence, c'est la violence constructive, quoi. C'est pour se faire écouter et dire qu'on qu est des êtres humains, qu'on n'est pas des chiffres, quoi. Bah sur le court terme, euh, euh, j'aimerais bien m'en sortir un petit peu mieux. <rire> tu vois, jouer... Euh, moi, je vais dire jouer, jouer plus, parce que j'ai toujours envie de jouer plus, mais euh, tant que je peux... Euh, donc, je peux payer mon loyer, euh, quelques sorties, payer à bouffer, tu vois. Après, je suis sur la route euh, le, le, le, la moitié de l'année ou plus, donc euh, mes potes, ma famille, euh, tout le monde est au courant, on se voit quand on se voit, et puis quand on se voit, on prend le temps de se voir, quoi. Mais par contre, ouais, mes parents habitent à 5 bornes de chez moi, si on se voit une fois par mois, c'est beau, quoi. Il euh, bah, y a des salles, forcément, que j'ai envie de fouler, des gros festivals que j'ai envie de fouler, euh, mais franchement, on est tellement. Euh j'ai envie de faire. Euh, J'ai je, je pas mal tourné en Europe en fait. Et, euh, je je commençais à être assez content et je commençais à être assez frustré du coup de ne pas sortir de l'Europe. J'aurais bien tourné aux États-Unis aussi au moins une fois dans ma vie parce que je ne l'ai jamais fait. Et je ne suis jamais allé aux États-Unis. Euh, J'aimerais bien aller au Japon. J'aurais bien, aller, bien euh, sais, faire euh, au moins une ville de chaque pays dans le monde. Tu vois bon, en restant réaliste, ce sera certainement moins que ça. Mais j'aurais bien tourné un petit peu plus loin encore. Ouais. Mais je pense que ouais, c'est ça. En fait, euh, je crois, si tu dois répondre à cette question, je c'est quoi mon rêve, c'est allier, allier la vie de musicien et, et la, la vie de famille. Euh, être capable de voir ma famille comme je le voudrais, être capable de fonder une famille, d'avoir des gamins et tout. Euh, tu vois, heureusement qu'on aime ce qu'on fait quoi. Heureusement qu'on aime nos instruments, qu'on aime la musique qu'on crée entre nous parce que, parce que franchement si t'as pas le moral et que tu vois ça, là, tu, tu, en fait tu fais pas de musique. Quoi. Tu fais pas de musique.